des partis. Euh, euh, la loi de 1989 euh, est, est tombée en disputée du de, fait de, de la révolution. Et par conséquent, euh, aujourd'hui, les partis sont constitués librement. Euh, nous en avons que, plus de 80 partis euh, de différentes tendances. Euh, et donc euh, ce qui pose un problème pour les futures élections, c'est-à-dire pour l'élection des constituantes, dans quelle mesure ces partis auront le temps matériel de se faire connaître. Donc il n'y a apparemment pas apparemment forcément une prime aux, aux partis euh, traditionnels, c'est-à-dire les partis qui, qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui ont eu quand même euh, euh, historiquement euh, la. Euh, la possibilité ou, le, ou, le, ou la, la, le, la, la volonté de s'opposer à Ben Ali, notamment euh, le Tejdiq, c'est-à-dire l'ancien parti communiste tunisien, le parti démocrate progressiste, dirigé par l'Égypte Shebi et le, le, le forum pour les libertés, le travail dirigé par euh, Moussa Ben Jaffer, qui est membre de la de l'international de socialiste maintenant ce qui se passe aujourd'hui comme nous sommes à 4 mois des élections nous assistons à de plus en plus justement à la formation de coalitions euh, autour de valeurs communes nous avons déjà un pôle euh, qui est constitué de 11 partis euh, de gauche euh, il se pourrait que ce, ce pôle, ce pôle s'élargisse à d'autres fractions. Nous avons déjà un autre pôle de centre-droit. Euh, nous avons la Nahda qui, c'est-à-dire le mouvement islamiste qui dirigera probablement un pôle euh, allié aux nationalistes arabes nasseristes et, et des indépendants euh, de sensibilité islamiste. Sans compter qu'il y a quatre autres formations islamistes modérées. Donc voilà, nous a, il semble que nous nous acheminions vers une compétition autour de Paul, beaucoup plus que autour de... Vous savez que la Tunisie, avant le 14 janvier, avait demandé à, à, à faire à bénéficier de ce qu'on appelle la norme de voisinage, qui lui a été refusée à cause justement du de, de régime autoritaire de Ben Ali. Elle a redemandé ce statut, elle ne l'a pas encore, elle a demandé également une aide euh, qui, qui est évalué à 25 milliards de dollars d'euros de, de, de, de, euh, euh, sur les les je pense dollars, euh, sur les cinq années à venir pour l'économie pour la, la, tunisienne, sans compter une aide d'urgence euh, actuellement. Pour l'aide d'urgence, la France a, y a contribué euh, largement, beaucoup plus que les autres pays, euh, mis à part l'Algérie la, qui nous a donné 500 millions de, de dollars et le FMI qui nous a donné un milliard de dollars. C'est une aide d'urgence parce que l'économie tunisienne est en plein déclin, ou du moins en, en, en, en de très grande difficulté en ce moment. Euh, nous n'avons peut-être pas les détails, pour, euh, pour, mais c'est une situation euh, très difficile euh, du fait de la révolution. Donc Les citines, les crêpes, les fermetures des, des îles, l'absence le, le, la, la, la, la, d'investissement direct extérieur, la rétention de l'investissement et de, de l'épargne, bref, la situation n'est pas très bonne. Toujours est-il que sur le moyen terme... Euh, euh, il y a quand même quelque chose, un, un, un équilibre à trouver entre euh, l'aide euh, immédiate pour euh, relever l'économie tunisienne dans les quatre mois à venir et l'aide à moyen terme pour la, euh, le, le renforcement, la consolidation d'une démocratie euh, économiquement viable. Euh, apparemment, l'Union européenne ne veut pas s'engager... Euh, totalement euh, avec la Tunisie, tant que la Tunisie n'a pas un gouvernement euh, élu euh, démocratiquement, ce qui sera fait dans les quatre mois. Mais l'aide d'urgence aujourd'hui est d'une très grande valeur, parce que justement, elle peut, elle peut, euh, sans absence du moins, s'il n'y a pas d'aide, il se peut que le processus euh, démocratique... Euh, que, euh, soit bloqués ou que la, les questions de, de, la, de, la, de la sécurité et du chômage euh, handicapent euh, la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. Et vous voyez la différence entre une révolution qui se fait dans le sud ou au sud de la Méditerranée et une révolution qui se fait, qui se fait en Europe. Les changements démocratiques qu'il y a eu, du moins les révolutions euh, qui ont eu lieu en Europe en 89, ont été vite pris en charge par l'Union européenne qui a fond perdu euh, euh, et à um, grand flot à euh, réanimer les économies et les amis au niveau de l'Union européenne, alors que dans le cas de la Tunisie, euh, nous.. Nous, nous sommes dans une situation où il a des petites aides pour la survie politique en attendant que demain il y ait un gouvernement démocratiquement élu et peut-être qu'on verra les, les, les, les, les, les plans d'investissement de, de, ou d'aide stratégique se, se poser. J'espère que cette... Euh, euh, ce que cela se fera dans, des, dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, parce qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, urgence. super